Ah, voici mon parrain. Ce, ce dimanche, ça va déstabiliser. Yes. Ah, ben oui. Huh. Mmh. Je vous dis, il y a un vent qui va, va souffler. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe.